Bonjour à tous et merci du coup d'être venus sur cette conférence qui va porter sur notre cher Dieu de la malice, Loki. Nous allons évidemment donc parler de lui, mais aussi parler un petit peu d'histoire de l'art et de sociologie et la façon dont on peut lier cette, cette figure que l'on connaît tous avec, avec ces notions qui au premier abord peuvent nous étonner, mais qui au final sont assez liées. Ce que, ce que j'aimerais commencer par vous dire, c'est... D'abord, pourquoi Loki Loki, tout simplement parce que c'est une figure extrêmement populaire qui a regagné ces dernières années une popularité grandissante et de ce fait, forcément, il y a eu des réinterprétations, des réimaginations de, de ce personnage et son statut même de, de personnage, de vilain qu'il était au départ, a énormément évolué. Dans notre société, la pop culture a aussi également une, une très grande place et la place qu'elle occupe nous amène à à nous questionner sur les personnages qui font partie de notre quotidien, les personnages que nous côtoyons assez régulièrement par le biais que ce soit des films ou des bandes dessinées. Et la façon dont ils peuvent être un, un miroir quelque part des questions, des questions que nous nous posons en rapport à nous-mêmes, en rapport aux autres ou en, en rapport à toute autre question, quelle que soit philosophique et telle qu'elle soit. Le personnage de Loki, plus, plus particulièrement, me paraît intéressant parce qu'il soulève des, des questions et des débats qui aujourd'hui sont, sont, sont au cœur de, des mouvances actuelles dans la sociologie. Et, et là où on ne l'attend pas, encore une fois, il, il revient en force et il permet de, de poser un, un pied en plein dans ces questionnements et, et de, nous interroger, de nous interroger dessus, et pourquoi pas de les faire aussi évoluer et, et avancer. Avant toute chose, j'aimerais qu'on discute un petit peu ensemble de la définition du mot « mythe ». Parce qu'avant tout, Loki est un personnage de la mythologie, de la mythologie nordique ou, ou scandinave, comme vous voulez. Et, et ce mot mythe, final, -ce « -ce mythe », au final, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'un mythe Et comment a-t-il pris racine dans notre, dans notre culture Le mythe, tout simplement, c'est un récit, un récit d'ordre plutôt fabuleux, qui va raconter l'histoire de divinités, principalement, mais aussi de créatures fantastiques ou de créatures magiques. Et ces créatures-là vont être euh, eh bien le, le miroir des questionnements des hommes qui, plutôt que de se poser eux-mêmes ces questions-là, vont par le biais de, de personnages, de dieux en quels ils croient, se poser ces questions et avoir ces, euh, ces réflexions-là. Du coup, Loki, qui est-il dans la mythologie et qui est-il dans la mythologie scandinave Nous allons nous poser des questions un petit peu en rapport avec son apparition, sa première apparition quelque part, et la façon dont il a été créé par les hommes. On va, on va donc essayer de se plonger dans le 8e siècle, en plein air viking, en pleine expansion... De l'art viking, à savoir d'ailleurs que l'appellation viking est non pas euh, l'appellation du peuple, mais bien l'appellation qu'on qu donnait aux hommes, aux hommes du voyage de l'époque, ceux qui, euh, qui allaient étendre un petit peu le, leur culture et découvrir, découvrir de nouvelles terres. Ce peuple donc est, est polythéiste, polythéiste et, euh, et il a dans son panthéon de nombreux dieux qui euh, ont valeur en général fort, fort honorable comme, comme Thor ou Odin. Et parmi ces dieux-là, une figure assez énigmatique, assez mystérieuse, qui est celle de Loki. Loki qui, par ailleurs, n'est pas, le... pas, dieu... pas... pas un dieu qui a un culte. Il est le seul dieu du Panthéon, hein, du Panthéon scandinave à ne pas avoir de culte de par l'ambivalence de... de sa personne et... et de son être. Ce qui fait que les, dieux... les... les autres dieux ont, ont les priait pour avoir du courage, de la force. Mais on priait rarement Loki étant donné qu'il était plutôt vu comme une figure de chaos. On peut également se demander du coup d'où vient ce, ce nom Loki. ce qui est amusant, c'est de constater que malgré les différentes recherches qui ont été menées à son sujet, il n'a jamais eu de véritable traduction euh, au nom Loki. Bien qu'il y, qu y ait plusieurs pistes qui étaient euh, qui étaient soulevées et qui, à mon sens, sont assez euh, sont int assez intéressantes. Excusez-moi. Plus particulièrement euh, trois. Déjà une. Euh, qui, euh, qui a été découverte sur une, une ancienne relique du coup qui date du 7e siècle et que je, je vais vous montrer tout de suite. Qui est juste ici. Et du coup, relique qui se trouvait de la fibule de Nordendorf qui a été retrouvée donc, dans, le, dans la ville éponyme. Et cet artefact... A, le, a la particularité de représenter deux dieux, donc déjà Thor et Odin, et euh, il y a une inscription en runique qui figure au dos, qui elle nous mentionne un troisième dieu, prononcé Logator, écrit en runique, et qu'on a assimilé du coup à Loki. La prononciation de, de ce mot euh, se rapprochait assez de, du mot Lopthor ou Lopter, qui lui voulait dire malicieux, c'est euh, notamment pour cette raison qu'on a, qu a associé du coup cette inscription à Loki, et que c'est une une des traductions qu'on pourrait donner à son nom. être malicieux, quelque chose qui, euh, qui lui convient très bien, puisque c'est le dieu de la ruse, c'est le dieu de la malice, c'est la forberie. Donc, quoi de plus, euh, de plus descriptif, au final, que, euh, que le mot malicieux pour l'autre Ce n'est pas la seule, euh, la seule inscription qu'on euh, qu a, euh, qu a pu retrouver. Il a été aussi, euh, de nombreuses fois, appelé sous le nom de l'Optre, qui euh, est plutôt associé à l'air ou au vent sans doute parce qu'il euh, y a un rapport assez euh, imprévisible, assez euh, immatériel au vent, et euh, assez, assez surprenant. Le vent peut autant être une, une douce brise qu'un violent torrent, et ça s'apparente aussi plutôt, euh, plutôt bien à Loki. Et la, la dernière définition qu'on pourrait trouver, euh, qu pourrait trouver à, à son nom aussi, c'est tout, tout ce qui a un rapport au nœud. Sachant aussi que euh, pendant longtemps, le mot Loki a, uti a été utilisé en islandais pour, euh, pour signifier le mot « nœud » ou enchevêtrement que les araignées aussi, pour l'étoile le, le, qu'elles tissent, ont été appelées des Loki, ils sont encore aujourd'hui euh, parfois appelés des Loki. Et euh, cette affiliation, du coup, au nœud pourrait se, se justifier sur, sur deux choses. Le fait que Loki est à la fois celui qui va dénouer les problèmes, qui va aider les dieux. Il est à, à la fois leur ami leur, euh, et leur ennemi. C'est celui qui va les, euh, les aider à résoudre bon nombre de problèmes. Mais c'est aussi souvent des problèmes que lui-même a causés. Qui, qui va devoir résoudre. C'est pour ça qu'il est aussi celui qui, nous, en quelque, en quelque sorte, les, les nœuds qui va devoir défaire. Vous pourrez vous dire maintenant, à chaque fois que vous avez des nœuds dans vos écouteurs, que vous avez des Loki. Moi, j'aime bien dire ça. Je trouve ça assez, assez drôle. J'aimerais vous montrer aussi une, un autre artefact, artefact qui a été trouvé de Loki, que moi, je trouve particulièrement intéressant, parce qu'il fait directement le lien à un de qui est celui-ci où on retrouve pas mal des attributs liés à Loki, notamment le, une forme de moustache, les cornes, à savoir que dans la mythologie nordique, Loki est très loin de, des différentes adaptations qu'on a pu avoir. Dans la, mythologie, dans la mythologie nordique, il est désigné comme un dieu très beau, au trait assez fin, presque presque androgyne. Et euh, il a souvent aussi comme attribut le fait d'avoir la bouche avec des cicatrices, dues à l'un des mythes, ou pour un de ses mensonges, il s'est fait coudre la bouche en guise en guise de punition. Voilà du coup ce qui est pour le, la dénomination Loki, euh, à savoir quand même que le personnage de, de, de Loki, lui, a plutôt, euh, plutôt été retenu, en tout cas dans la mythologie nordique, a plutôt été, euh, lui, dans, dans la mythologie nordique, associé au chaos, une figure de chaos, parce que c'est lui qui va créer le Ragnarok, c'est lui donc qui va annoncer la fin des temps, la fin des dieux, et quelque part la destruction un petit peu de, de tout le peuple, tout le peuple Asgardien. Donc il est plutôt une figure qui a été vue quand même plutôt de, de façon négative, bien qu'après il ait toujours eu une ambivalence qui ait été soulignée par les nombreux chercheurs qui ont qui ont travaillé à son sujet. Le, du coup au, au, au travers de ces différentes recherches, on peut noter euh, qu'il y a eu certains points qui sont qui sont ressortis de, de Loki, et bien qu'encore une fois il n'ait pas réussi à, à y avoir d'accord. Entre euh, ces différentes recherches à statuer vraiment de qui était réellement le, le Loki de la mythologie, il y a certains faits qui sont euh, qui sont ressortis et certains chercheurs qui ont mis euh, qui ont mis en avant certains certains points sur cette figure-là, sur euh, sur lesquels j'aimerais euh, j'aimerais du coup revenir avec vous. Le premier euh, le premier l'un d'entre eux est pour moi un des plus euh, un des plus importants est celui de Georges Dumézil qui euh, qui a parlé de Loki comme un malné contestataire à savoir une figure qui serait née inférieure, à qui on aurait toujours dit qu'il était inférieur, et qui aurait donc grandi avec, avec cette haine en lui, et cette comparaison sans cesse aux autres dieux d'Asgard, qui aurait au final amené à, au personnage qu'il a été, à savoir cette figure de destruction, quelque part pour un petit peu détruire les codes avec lesquels il aurait, il aurait grandi, qu'on lui aurait imposé des... Dès qu'il a été recueilli. A savoir que Loki n'est pas un dieu qui est, né, qui est né à Asgard. De naissance, c'est un géant des glaces. Il est le fils donc, de, de deux géants, Lofé et Farboti, qui ont donné naissance et il a été recueilli par Odin qui l'a considéré un, un petit peu comme son frère. Loki n'est d'ailleurs absolument pas le, le frère de Thor dans la mythologie. Il est, euh, il est un autre dieu avec qui il côtoie régulièrement. Et, euh, mais il pourrait éventuellement être... Euh, Odin, en tout cas, le, le considérer comme, euh, comme l'équivalent de son frère, bien qu'ils aient eu... Euh, qu'ils aient eu de nombreux différents. Georges Dumézil, l'a aussi beaucoup comparé à d'autres dieux, d'autres mythologies, étant donné qu'on peut constater, si tant est qu'on qu s'intéresse un petit peu à la mythologie, qu'il y a énormément de similitudes entre, entre ces, ces, ces différentes cultures, ces différents peuples, et qu'il y a des figures un petit peu comme ça, qui bien qu'elles portent des noms différents, au final se ressemblent, se ressemblent assez, on peut tirer des parallèles, entre eux assez assez régulièrement. Il fait notamment référence à, à Cidron de la mythologie O7, qui partage de nombreux points communs avec Loki, notamment les points particuliers d'avoir bah, tué un dieu et aussi celui de se transformer régulièrement en femme ou tout du moins de changer d'apparence. Il y a il y a aussi le on va dire quelque chose de plus manichéen cette fois et quelque chose de plus de plus terre à terre qui a été la comparaison de Loki à, à Lucifer puisque dans la mythologie chrétienne, Lucifer est aussi appelé Lucifer, ce qui ressemble effectivement un petit peu à, un petit peu à Loki. Et, euh, et Sophie Buge, qui a travaillé du coup euh, là-dessus, a fait le parallèle entre ces deux personnages, puisqu'ils sont, sont tous deux figures de chaos et figures de destruction. Mais c'est une, une théorie qui a, qui a été assez rapidement euh, éloignée parce qu'elle manquait d'ambivalence Loki reste avant tout un personnage extrêmement ambivalent qui peut autant faire le bien que le mal et c'est ce qui manquait grandement à, à cette théorie là et c'est pourquoi elle a été, euh, a été balayée assez, euh, assez facilement une autre théorie qui a été euh, elle aussi assez rapidement écartée mais qui pourtant on, on va le voir tout à l'heure est peut-être celle qui est le, la plus proche au final des, des différentes adaptations qu'il y, eu, euh, qu y a eu de Loki et, euh, et au final de l'idée un petit peu qu'on se, qu se fait de Loki qui est celle de, de Jean de Vries qui lui parle plutôt de, de Loki comme d'un trickster, comme d'un joueur de tour, un être un, être un petit peu farceur qui va, qui va venir semer le trouble, mais plus par amusement que par véritable volonté de faire le mal, plus par, par divertissement quelque part, qui va un petit peu semer, semer le bazar parmi les dieux. C'est une théorie qui a aussi été assez contestée, puisque... À l'inverse de, de celle de, qu'on qu a évoquée pour Lucifer, qui était assez manichéenne et qui voyait un petit peu que le mal en Loki, celle-ci a, a tendance un petit peu à, à amoindrir certains, certains de ses faits, notamment le fait d'avoir provoqué le, la fin du monde et d'avoir quand même eu recours au meurtre par, par simple jalousie. Mais, mais on va le voir ensemble assez, assez rapidement. Cette théorie du trickster est, est une théorie qui a, qui a un petit peu perduré aujourd'hui et qui est, qui est assez appréciée. Il y a aussi celle comme quoi Loki aurait été euh, la symbolique du feu. Celle-ci a été amenée plutôt par par jean Rodry. bien qu'il n'y ait aucun mythe qui fasse typiquement référence à Loki comme euh, comme figure de feu, à part peut-être justement le, le mythe de la création du filet où, euh, où il crée le filet, il décide de le jeter au feu, mais ce fait même de le jeter au feu laisse descendre et permet, euh, permet à tous de découvrir cette création. En dehors de ce fait, il n'y a pas vraiment de... Euh, de mythes qui se rapportent au feu pour Loki, mais pour, pour encore une fois son ambivalence, le fait qu'il puisse autant être, être vecteur de mal que de bien, qu'il est autant un être de l'ombre qu'un être de la lumière et qu'il apporte autant la destruction que, que la création, il a été plusieurs fois assimilé, assimilé au feu. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour pour, pour ce qui est de la mythologie, j'aimerais pouvoir vous en parler un petit peu plus, mais le temps va venir à nous manquer, par contre, ce que je vous propose, si la mythologie nordique vous intéresse, c'est de vous pencher sur le livre « Les dats poétiques » écrit par Snorri, qui est encore, encore à ce jour le livre le plus, le plus fidèle qu'on a sur, sur la mythologie nordique, avec les, les retranscriptions de, des, des poèmes qui ont pu, été, qui ont pu être retrouvés. Donc, je, si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment, vraiment cet ouvrage-là. Et pour ce qui est de, de nous et de notre conférence, on va douce, doucement basculer sur des représentations un petit peu plus modernes de Loki, à commencer par une assez, assez récente que vous connaissez, vous connaissez probablement sans forcément y avoir prêté attention, tout du moins sous, sous le prisme de Loki dans un premier temps, qui est le, le film et le, et le comics éponyme The Mask. Parce que oui, le masque qui est, qui est du coup présent dans, dans ces deux œuvres est bien le masque de Loki, bien que dans les... Dans les films, ce soit le cas, la était a clairement, clairement énoncée. Ce n'est pas forcément le cas dans les, dans les comics, mais c'est une filiation qu'on peut tout à fait trouver aussi logique puisqu'elle elle réunit de nombreux points qui, qui peuvent être, eux, assimilés à Loki, à savoir que, par exemple, le, le masque permet de, de déformer la réalité. Loki est un jeu qui maîtrise parfaitement, parfaitement les illusions. Donc, déformer la réalité, déformer la perception des corps, des objets, ça paraît, ça paraît quelque part assez assez logique par rapport à cette figure-là. Le masque aussi altère euh, la personnalité, euh, la rend un petit peu moralement ambiguë, si, euh, si on veut, ce qui peut aussi forcément se, se rapporter à l'autre à ses décisions et, et ses choix tels qu'il a pu euh, qu'il a pu les faire dans la mythologie, par exemple. Et enfin, ce, ce masque crée une espèce d'alter-ego, quelque part, euh, à la fois plus, plusieurs, à la, voir, à la fois pluriel, mais aussi à la fois singulier, puisque le porteur du masque sera toujours appelé le masque, The Mask » ou Big Head aussi, comme il est appelé dans la dans la version originale du du comics, mais euh, malgré cette dénomination, il peut être porté par tout un tas de personnes différentes, des hommes, des femmes, peut-être même des euh, des enfants. Le masque est un est un objet qui qui symbolise Loki et qui symbolise cette cette créature là, mais qui ses pouvoirs bien entendu, mais qui peut être porté par par tout un chacun. Au final, cette, cette adaptation a porté sur, sur un second film qui, lui, va décider de montrer Loki au grand public. Alors, c'est une apparition tout à fait discutable. On retiendra pas principalement la coupe de le, le cheveux assez particulière et, et le look gothique préado, mais, euh, mais c'est une apparition de Loki après tout, qu'on qu peut tout à fait noter, et qui va mettre, euh, qui va mettre avec de gros guillemets et de, de gros sous-entendus justement pas très sous-entendu, euh, qui va mettre en lumière un petit peu le, ce qu'ils vont qu qu faire les traits de sa personnalité, et notamment ces euh, sentiments, ses sentiments refoulés qui sont, euh, qui sont ceux qui sont décuplés par le masque. Au final, Loki les incarne, les incarne assez bien dans, dans cette, cette apparition-là. On a Loki un Loki un petit peu enfant gâté, enfant capricieux, qui va, qui va chercher avant tout à avoir l'approbation de son père. Et, et un petit parallèle entre du coup l'histoire du personnage principal qui lui va être père et, et cette figure de Loki qui cherche qui cherche sans cesse à avoir son approbation. Donc au final, cette cette apparition de Loki au travers de, de ces œuvres-là va mettre va principalement en, en lumière cette espèce de d'inconscient qui va s'exprimer. Quelque part, c'est un petit peu une symbolique de, de l'inconscient et des désirs refoulés qui va s'exprimer au travers de l'objet du masque. Et, et du coup, cette, cette figure de Loki qui va permettre de, de les exprimer un petit peu sans, sans, sans plus aucun tabou, et qui va aussi permettre de, de mettre en avant que même Loki, même un dieu de la mythologie, peut, peut avoir des, des sentiments au même titre que les hommes, ce qui va le rendre notamment particulièrement, particulièrement humain. La, la seconde œuvre sur laquelle j'aimerais euh, revenir avec vous est, est une apparition de Loki dans la série Supernatural, que peut-être aussi certains d'entre vous connaissent. C'est une série américaine qui va mettre en scène deux frères, les frères Winchester, qui, qui vont parcourir les États-Unis à la recherche de, de fantômes ou de créatures surnaturelles et qui vont les, les combattre pour quelque part apporter le, le, la paix aux hommes, sachant que la plupart des créatures fantastiques qui vont être amenées dans cette série sont plutôt des, figu des figures assez négatives. Ils vont assez, euh, assez rapidement, dès, dès la saison 2 d'ailleurs, tomber sur, euh, sur Loki, où là nous allons retrouver notre théorie que nous avons mentionnée tout à l'heure, de, de Jean de Vries, avec un rapport au trickster. Dans cette série, ce sont carrément une, une race de demi dieux à part entière, euh, qui, euh, qui, sont, qui ont trouvé leur racine un petit peu dans toutes, les, dans toutes les cultures et dans toutes les mythologies, dont Loki qui va venir un petit peu euh, semer le trouble et qui va venir... Euh, un petit peu mettre au grand jour les, les vices des hommes et, et leurs choses inavouées, encore enfin une fois et qui va qui va jouer des tours assez assez régulièrement aux frères Winchester en, en soit les, les mettant en scène dans, dans des univers complètement complètement paradoxal complètement loufoque euh, complètement grotesque même jouant le jouant la parodie à, à fond mais euh, mais au final on va s'entendre que ce personnage là va va être une, une figure qui va amener une, plutôt une réflexion sur l'acceptation la, de la notion de rôle, quel est notre, notre rôle dans la vie, quel est le rôle auquel nous sommes destinés, et plus particulièrement quand, quand nous sommes des êtres surnaturels, ou, ou des êtres qui vont être amenés à avoir un, un destin assez, assez hors du commun, comme c'est le cas pour pas mal de personnages dans la série, puisqu'on n'a jamais assez dans Loki. Cette série va nous proposer non pas un, mais deux Loki, à savoir que on va apprendre un petit peu plus tard que le Loki qu'on croyait être justement Loki n'est pas Loki. C'est un être qui a pris sa place, c'est l'ange Gabriel. Parce que oui, on mélange aussi les mythologies dans Supernatural. Ça va être cette, cette figure d'ange qui va décider, d'un commun accord avec le véritable Loki, de prendre, de prendre sa place, ayant tous deux un, un petit peu envie de, de fuir une chair familiale assez, assez compliquée et qui, du coup, va jouer un petit peu le, la duprit, va jouer le rôle, du coup, de, de Loki. Et ce qui est assez amusant à, à constater avec avec ce personnage-là, c'est qu'au final, le véritable Loki apparaît assez tard, et on, on s'en sait très peu, très peu sur lui... Il est montré que dans un épisode avec ce, certains de ses enfants, alors que le personnage de Gabriel qui joue le rôle de Loki, lui, va être un personnage assez récurrent. Et au final, bah, la, la doublure, la prix va être un petit peu plus, plus crédible que l'original. C'est un petit peu toute, toute l'ironie de l'histoire, sachant qu'à qu la fin, en plus, c'est lui qui prendra véritablement le, la place de Loki en, en, en tuant celui qui porte réellement son, son nom. J'aurais peut-être dû vous prévenir que cette, cette vidéo va être full spoiler, donc si vous ne voulez pas être spoilé, c'est assez dommage. Mais on, voilà, on va parler des œuvres en profondeur, surtout du personnage de Loki, donc euh, je suis désolée, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de spoilers. Et euh, je propose du coup de quitter la sphère des écrans de télévision, ou plus ou moins dans, dans un premier sens, et de vous pencher plutôt sur le, la catégorie jeux vidéo cette fois, puisque j'ai retenu notamment un jeu vidéo qui fait mention du personnage de Loki de façon assez, euh, assez singulière et, euh, et intéressante, qui est le, le quatrième volet de la saga God of War. Encore une fois, le, le personnage de Loki est assez, assez mystérieux, et sa particularité euh, ici est le fait qu'on apprend qu'à la toute fin du jeu, qu'on a suivi Loki tout du long, puisque euh, nous suivons les, les aventures d'un père et de son fils, de Kratos et Atreus, qui, suite à, à, le, à la mort de, de la mère de la famille, du coup euh, vont partir dans un espèce de, de périple un petit peu, euh, un petit peu identitaire pour euh, reconnecter non seulement avec, euh, avec leur culture, à tous deux, mais aussi avec, euh, avec leurs racines, avec euh, une sorte d'acceptation aussi de la mort, quelque part, et, de, et du souvenir, qui prend, qui prend une forme assez poétique et qui, du coup, nous fait découvrir à la fin que, euh, que l'enfant qu'on a suivi euh, tout du long, cet enfant qui... Euh, qui a fait face à de, à de nombreux dieux, qui s'est construit un petit peu dans ce parcours initiatique, n'est autre que justement Loki, celui qui va amener euh, la fin des dieux, la fin des temps, et, euh, et qui se trouve être le, le premier surpris de, du destin qui, le, qui, le, qui lui est réservé, et surtout de, de la place qu'il qu va occuper, puisque lui-même ne sait pas tout à fait encore ce que ça signifie, mais euh, bon, on suppose que dans les, dans les opus qui vont suivre, il aura une place, euh, il aura une place assez... Euh, assez importante. Je trouve je trouve particulièrement cette cette apparition intéressante puisqu'elle elle nous propose un Loki assez différent des autres des autres apparitions qu'on a pu qu'on a pu avoir, on a un Loki jeune, malléable, encore influençable d'une certaine manière aussi parce puisque, puisque c'est un enfant, un enfant qui découvre qui découvre le monde, qui apprend qui apprend à connaître qui il est, ce qui fait qu'on a qu'on est bien loin au final d'une figure de de dieu malicieux ou de de dieu du chaos comme comme il a pu l'être tout ce temps. Et qui va se rapprocher euh, notamment d'une d'une des adaptations de Loki fait par Marvel qu'on va qu'on va aborder assez euh, assez rapidement aussi, qui me permet en même temps de de faire ma transition du coup sur les dernières apparitions de de Loki dont j'aimerais vous parler, qui sont justement celles de Marvel Comics, qui est sans doute celle que vous connaissez le plus quand on quand on parle de Loki aujourd'hui, on a forcément euh, déjà dans dans un premier temps les films Marvel qui nous viennent à l'idée, mais aussi le les comics qui ont pu euh, qui ont pu amener cette, cette figure sur le grand écran. Le, le personnage de Loki, dans, dans les comics principalement, euh, a une place assez importante, et elle a vu surtout une évolution euh, assez, euh, assez étonnante, puisqu'on est passé d'une figure de, de simple vilain, simple antagoniste ou, ou némésiste de Thor, à véritablement une figure d'anti-héros, qui, euh, qui elle, va amener des, des valeurs supplémentaires, et qui va donner un tout autre sens au, au personnage. On va commencer du coup par, par parler un petit peu peut-être des comics puisque c'est c'est eux qui ont remis Loki sur le devant de la scène et on, on terminera ensuite par son adaptation cinématographique. Dans les comics, c'est un personnage qui est loin d'être tout jeune puisque sa première apparition date quand même des années 1962, donc justement en tant qu'antagoniste de Thor. Bien qu'on ait pu noter quand même une apparition encore plus euh, plus vieille en, en 49, mais le personnage de Loki, bien qu'il qu ait eu ce nom, n'était pas encore euh, le personnage de Loki tel qu'on qu le connaît. Il, euh, il, il avait été amené dans, le, dans un panthéon un, un auprès panthéon d'Adès, sans forcément être forcément lié au, au panthéon nordique comme, comme il va l'être euh, totalement et de façon pleinement assumée euh, dès les années 60, du coup avec, euh, avec son apparition régulière dans, dans les différents secteurs. Ce personnage-là, c'est un personnage qui, dans un premier temps, est assez fidèle au Loki de la mythologie nordique. C'est le dieu de la ruse et de la forberie. Il va venir sans cesse un petit peu mettre en péril le, le, les, plans, les plans de paix dans, dans le royaume d'Asgard ou dans les royaumes avec lesquels ils, ils échangent. Et il va sans cesse venir chercher des, des noises à son frère et venir semer le, le chaos un petit peu dans, dans sa vie, qui va, qui va semer de, de péripéties comme ça. Et cette figure-là va vraiment commencer à prendre, à prendre du sens et se développer quand il va subir un de ses premiers enfermements dans les Jeuls dans les d'Asgard, là où il, il va rencontrer Eldred, un personnage qui est un personnage de sorcier qui va, le, qui va être celui qui va lui enseigner la magie noire qui va être celui qui va lui conférer une grande part de son pouvoir, notamment, puisque Loki finira par le sacrifier à Mephisto pour, pour obtenir son armée et ses pouvoirs. Et dès lors, Loki va partir dans une espèce de, de quête un petit peu de son rôle, justement, dans le Panthéon nordique, quelle est, quelle est sa place, puisqu'il n'a jamais su trouver véritablement sa place auprès des auprès Asgardiens, du fait qu'il est, qu est beaucoup plus différent, qu'il n'aspire pas du tout aux mêmes, aux mêmes valeurs qu'eux. Il va vraiment véritablement se mettre, se mettre en quête de sa place dans, dans ce monde et dans les neuf royaumes. Et il va tomber assez rapidement sur la prophétie du Ragnarok, qu'il va voir un petit peu comme le, le salut de son être, et un petit peu l'acte qu'il va devoir à tout prix réaliser pour, pour se réaliser lui-même et vivre, vivre pleinement sa destinée quelque part qui va faire plusieurs tentatives qui vont qui vont être des échecs dans un premier temps mais qui vont finir par réussir en, ensuite dans le comics dans le comics éponyme où il va véritablement du coup monter tout, euh, tous les ennemis d'Asgard contre Asgard et réussir à, à, provoquer, euh, à provoquer la fin des dieux où tous vont s'entretuer. Et que même Thor, allant essayer de, de dénouer le, le destin qui, qui pourrait jouer en sa faveur, va se rendre compte qu'il n'a pas d'autre choix que de laisser mourir tout le monde pour que tous puissent renaître sous un nouveau jour. Et cette renaissance n'est pas... N'est pas sans contre-temps pour, pour un petit peu tout le monde, et plus particulièrement pour Loki, qui va lui renaître sous une forme à laquelle il ne s'attendait pas vraiment, puisque dans le, dans le comics Thor-Renaissance, où, où les dieux un par un vont, vont revenir à la vie, et Thor va se, mettre, va se mettre à leur recherche, forcément à un moment tombé sur Loki. Loki, qui contre toute attente, n'a pas renaît dans son corps, dans son corps tel qu'on qu lui connaît, mais il est né dans le corps d'une femme, et plus particulièrement dans un premier temps, dans le corps de Sif, donc la petite amie de Thor, avant lui-même d'avoir son propre alter ego féminin, qu'on qu nomme Lady Loki, qui est assez, assez connue également, qui est du coup un petit peu la version exacerbée de sa personnalité. C'est un Loki beaucoup, beaucoup plus beaucoup plus porté sur sur la ruse, beaucoup plus porté sur sur le, le fait de jouer de ses charmes pour arriver pour arriver à ses fins. C'est une figure au final assez assez machiavélique de de Loki où justement tout son machiavélisme va pouvoir va, va pouvoir se se développer dans cette dans cette figure féminine. Il va même aller jusqu'à jusqu'à s'allier avec avec d'autres ennemis, soit du peuple asgardien, soit des, des Avengers ou d'autres d'autres héros de l'univers pour aller encore une fois presque complètement détruire détruire Asgard dans dans un comic qui s'appelle Siege où il va s'allier notamment à Norman Osborn et, euh, et va quasiment créer l'effondrement d'Asgard qui venait de, de renaître un petit peu de ses cendres chose qu'il va assez assez rapidement regretter et euh, et au final au dernier moment alors qu alors qu'on croyait qu'il qu'il allait laisser laisser Asgard tomber en ruine Loki va décider, contre toute attente et au grand étonnement de tout le monde, de se sacrifier pour sauver les siens et pour sauver Asgard, ce qui va lui valoir du coup, une, une mort assez, euh, assez douloureuse en s'opposant à, à la figure de, de Sentry euh, qui est une figure qui a des pouvoirs quasi cosmiques, donc on euh, vous dire qu'il avait très peu de chances de s'en sortir, mais euh, grâce au sacrifice de Loki, euh, en partie sauver, euh, sauver Asgard. Donc encore une fois, tous croient Loki mort... Euh, et je crois que bah, c'est la, la fin de Loki et qu'il ne reviendra pas. Mais, euh, mais contre toute attente, il va évidemment revenir. Bon, on s'en doute bien. Et c'est Thor qui va le, le retrouver sous les traits, euh, traits d'un jeune enfant qui semble avoir perdu la mémoire, un enfant qu'il croise euh, au détour d'une rue parisienne et qui, euh, qui va essayer d'escroquer des, des gens à, à, aux cartes. Donc, qui va du coup assez, assez rapidement reconnaître et identifier en tant que, en tant que son jeune frère et qu'il va ramener, euh, ramener à Asgard. Cette, euh, cette création-là, qui, euh, qui est plus ou moins appelée « Kid Loki euh, » dans les, dans les comics qui vont suivre, est, euh, est un, quand même un, un point assez important dans l'évolution du personnage de Loki, puisqu'après un, un passé de vilain, certes ambivalent, mais un passé de, de vilain tout de même, on a le droit à une, à une figure qui va renaître sur les traits d'un enfant. Donc Comme on, on a pu l'évoquer tout à l'heure avec, euh, avec le jeu vidéo, on a, on a une, une figure qui est assez, euh, assez neuve, assez innocente, qui est assez détaché aussi de tout le de tout le mal que Loki a pu faire dans dans ses apparitions précédentes et qui va quelque part essayer de de se racheter dans un premier temps essayer de de trouver sa place auprès auprès des Asgardiens et euh, et d'être une une figure de de dieu qui se fait euh, qui se fait accepter donc il va essayer de faire le bien il va plutôt essayer d'être d'être euh, l'ami du, du peuple d'Asgard et de et de jouer en leur sens mais euh, mais on, on se doute que ça ne va pas être déjà quelque part de quelque chose d'extrêmement facile puisque tous sont énormément d'a priori sur euh, sur lui puisqu'il euh, il a été celui qui a semé euh, la discorde et le trouble en, entre euh, jusqu'alors donc c'est un, un petit peu compliqué de, de revenir en, en agitant un drapeau blanc et surtout il y a son euh, son, son apparition du futur une sorte de Loki plus euh, plus vieux assez proche du Loki qu'on a connu jusqu'ici qui va venir le hanter et qui va venir euh, notamment euh, jouer euh, jouer le, un petit peu le, le destin le, le destin auquel on ne peut, peut pas fuir, auquel on, on, est, on est forcément obligé de, de se plier, qui va, qui va venir le, lui faire comprendre qu'il n'a pas d'autre choix au final que de devenir le, le vilain qu'il est, euh, qu est censé devenir. Et c'est là qu'on va arriver à un comics que moi je trouve particulièrement emblématique pour le personnage de Loki et la vision qu'on a, qu a de lui aujourd'hui, qui est le comics Loki à Jean Asgard, où là, Loki... Euh, euh, après diverses manipulations va avoir un corps un petit peu plus âgé qui s'apparaîtrait plutôt à un, un corps d'adolescent et qui va venir du coup faire face à cet antagoniste qui est autre que lui-même hein, lui-même un, un petit peu plus âgé et forcément bien plus, bien plus machiavélique et, et mauvais et qui va venir lui faire face et faire face à cette, quelque part, cette idée de, de, de destin imposé et le fait qu'on qu ne pourrait être autrement que ce que le, des, le destin a écrit, a écrit pour nous vous allez me dire du coup, mais comment faire face à ce destin Comment, comment quelque part le, le dépasser Et bien tout simplement en en devenant maître de son propre destin. Ce que fait Loki littéralement puisqu'il passe de de Dieu de Dieu du chaos à Dieu des histoires. et il va lui-même du coup réécrire réécrire sa propre histoire et réécrire quelque part le le rôle qu'il aurait qu'il aura envie d'être et il va écrire son propre son propre triomphe. Le, le personnage de de Loki dans ses comics c'est une énorme réflexion sur, sur lui-même, sur sa propre psychologie, sur ce qui fait la nature et l'essence et les de son être. Et c'est pour ça que, pour ma part, je trouve que c'est un, un comics très intéressant si on s'intéresse justement à, à la psychologie, à l'ambivalence de, de sa personne, si, si on a envie d'essayer un petit peu de, de comprendre tout, toutes les choses qui peuvent s'agiter dans sa psyché, qui peuvent, qui peuvent se, se combattre et, et se faire face, et un petit peu les différentes choses auxquelles, auxquelles il aspire notamment. Je pourrais aussi vous citer deux autres, deux autres comics que je trouve assez intéressants sur le personnage si, si ça vous intéresse. Il y a la série de Ezad une mini-série en, en quatre parties qu'on peut, qu'on peut retrouver plus facilement quand même en version originale aujourd'hui et qui va montrer un Loki assez, assez différent du tyran qu'on a pu, qu'on a pu connaître. C'est une version assez, assez ancienne de Loki dans, dans, une, dans une idée où celui qui prendrait le trône et qui du coup aurait quelque part réussi son objectif son objectif, mais qui va devoir un, un petit peu se, se confronter à des choses qu'il n'avait pas prévues, à savoir, bah, du coup, ses sentiments, ses sentiments profonds. Il, euh, il va avoir une, un petit peu un règlement de compte avec les différents personnages qu'il aborde, qu'il aborde régulièrement. Donc, entre autres, ses parents, la figure de Thor aussi c'est un comics assez intéressant puisqu'il il montre c'est vraiment un des premiers qui va montrer Loki autrement que comme que, comme un vilain tyrannique ou comme un personnage assez égoïste qui va qui va plutôt particulièrement chercher à, à défendre ses propres valeurs et, et son propre intérêt. Il va vraiment montrer un, un Loki plus proche d'une tragédie d'une tragédie shakespearienne qui qui subit un petit peu plus son destin que qui ne le prend en main. Et c'est en ça que je trouve que c'est un comics assez intéressant. Et après, si vous voulez un comics qui lui se rapproche un petit peu plus de, de la mythologie nordique, il y a un comics assez, un petit peu le vieux celui-ci, qui est Les Malheurs de Loki, qui va reprendre différents mythes de, de la mythologie nordique, en particulier ce, ce figure Loki, et qui va en faire une réinterprétation, mais quand même assez fidèle, euh, de, de la façon dont elle, est, dont elle est abordée dans les mythes qui va du coup les, les présenter c'est un petit peu à cheval entre la mythologie et on va dire les comics tels qu'on les connaît. Il est, il est assez intéressant pour ça et donc du coup forcément on va, on va en arriver à son adaptation cinématographique qui est celle qui lui a, qui a donné aujourd'hui avec la performance de, de Tommy Dolston la notoriété que, que Loki a aujourd'hui qui était son, son avènement et son exposition au regard du, du grand public un hein encore une fois, un personnage qui est un antagoniste au départ et qui va, qui va connaître une évolution euh, moralement beaucoup plus, euh, beaucoup plus positive. Bien que moi, personnellement, j'ai du mal encore à considérer que son personnage dans, le, dans les films du MCU soit véritablement un vilain. Parce qu'à mes yeux, il a véritablement été un vilain que pendant un film, un film et demi, plus ou moins. À savoir... Euh, dans le premier film de Thor et plutôt, plutôt dans le film Avengers, c'est qu'après, il a plutôt été dans une, dans une quête de rédemption, à encore une fois chercher, chercher sa place et chercher le moyen de, de se faire accepter pour la, pour la personne qu'il est, plutôt qu'une véritable volonté de, de faire le mal. ou Du moins, elle a toujours été motivée avec une arrière-pensée de, de trouver sa place et de comprendre, de comprendre qu'elle est sa personne. Dans le, dans le premier film de Dédéator, on, on le découvre comme son frère, qui va rapidement devenir euh, sa némésis et, euh, et, son, et le, la personne qui, à laquelle il va se confronter, puisque d'un côté on a des valeurs d'honneur, de dignité, et de l'autre côté on a un Loki qui va s'enfoncer dans, dans, dans sa jalousie, dans ses remords et euh, dans l'idée qu'il n'a jamais été considéré euh, avec la valeur qui aurait, qui aurait dû lui être due, notamment par, par son père. Père qui lui a toujours caché qu'il qu était un géant des glaces, qu'il n'était pas un véritable gardien, mais qui euh, en même temps lui a toujours dit que les gens des glaces étaient des monstres. Donc, en grandissant avec, euh, avec cette, cette idée-là, il est difficile quand on découvre sa véritable nature de penser qu'on qu puisse être quelqu'un de, de positif et quelqu'un d'apprécié. Et c'est ce contre quoi Loki va se battre. Il va même, même à la fin du coup du film, se donner la mort quand il va, quand il va voir qu'il n'a pas pu satisfaire son père et les attentes qu'il avait de lui, même si on. On le sait assez assez rapidement que que la mort qu'il croyait se donner ne, ne va pas être pas être une mort puisqu'il va atterrir il atterrit chez Thanos qui lui va lui donner une chance un petit peu de de se venger de de ce qu'il a subi pendant pendant ce premier film et on en arrive au, au très connu et emblématique film Avengers qui va réunir du coup cette cette équipe de super héros qui va qui va être opposée à à ce Loki qui, qui va trouver une à charge de revanche sur le, le peuple d'Asgard qui n'a pas pu qui n'a pas pu assouvir il va décider de jeter son dévolu sur la terre et euh, il va décider de, de l'assouvir dans, dans une première part, puis d'une certaine forme, ses, ses trésors, notamment le, le tesseract qu qu'il doit donner à Thanos, mais aussi pour, pour l'assouvir hein, de euh, en devenir le roi. Ironiquement, au même titre que dans les comics, le personnage de Loki étant L'antagoniste, sans lui il n'y aurait pas de Avengers, puisque, et dans les comics et dans le film, c'est euh, la menace qu'il qu représente et, et l'attaque qu'il porte euh, sur Midgard qui va faire que les Avengers vont se former et qui, euh, pour pouvoir s'opposer à lui et pour pouvoir euh, triompher de lui. Équipe qui va du coup perdurer après, euh, après avec le temps, mais qui euh, au final n'aurait euh, jamais vu le jour euh, sans, bah, sans Loki tout simplement. Après, on enchaîne assez rapidement sur son arrestation et sur euh, son retour à Asgard où il va être jugé justement pour pour ses actes notamment ceux se euh, perdurer pendant le le film Avengers où on retrouve un Loki assez euh, assez rancunier mais qui euh, va avoir l'occasion de de prouver sa valeur de, de donner son aide puisquil euh, face à la menace des elfes noirs, il, on aura d'autre choix que de faire que de faire appel à lui, appel à lui et euh, il n'aura d'autre choix que de s'allier à Thor si dans un premier temps il veut survivre, il veut faire survivre son peuple et euh, et aussi pour pouvoir lui-même se tirer euh, se tirer des embouilles dans lesquels dans lesquelles il s'est un petit peu lancé. Film qui va en, à nouveau euh, nous faire croire à la mort à la mort de Loki et à son et à son sacrifice qu'on euh, croit être un sacrifice euh, héroïque pour le pour le bien de tous et face face à l'ennemi et qui est, au final euh, on se rend compte à la fin une supercherie pour que Loki puisse prendre la place d'Odin sur le trône chose, chose qu'on qu découvrira et que les autres personnages découvriront pleinement à la fin, à la fin de ce film-là et au début de, du film Thor Ragnarok, qui va, qui va aborder le personnage de Loki, cette fois, beaucoup plus positivement. On a un Loki qui a tenté plusieurs choses, qui a, qui a essayé d'être un qui a essayé d'être un gentil, mais qui s'est rendu compte que d'un côté comme de l'autre, il n'arrivait pas à trouver sa place. Alors, on va, on va l'aborder et on va aborder les autres personnages sur un, un ton d'autodérision totale, Malgré que, comme, comme son nom l'indique, on, on reste sur un film qui parle encore une fois de la fin des temps et qui va reprendre quelques éléments de, de la mythologie nordique pour euh, arriver sur un, un Ragnarok qui va être le, le, le chaos total et la destruction d'Asgard. Sauf que le Ragnarok, cette fois, est mené par euh, la sœur des deux dieux, à savoir que dans la mythologie, il n'est absolument pas la sœur de Loki mais, et de Thor, mais la, la fille de Loki. Ce qui, à mon sens, c'est quand même une démarche beaucoup plus euh, significative et qui aurait pu être un parti pris euh, intéressant. Mais, euh, mais soit il, il en a été ainsi et euh, elle a été, euh, elle a été présentée comme, euh, comme leur sœur. Et donc les, les deux frères, euh, à travers de nombreuses péripéties, vont vont s'allier pour euh, pour lui faire face. Et euh, bien qu'ils qu ne vont pas arriver à, à sauver Asgard comme ils le, ils le souhaitaient, le, le personnage de Loki, lui, va réussir à avoir sa rédemption, à trouver, à trouver sa place, non pas comme euh, comme roi ou prince d'Asgard, mais en tant que défenseur de, de cette dernière et en, en tant que, que figure de héros, comme quelque part, c'est un petit peu toujours ce qu'il a, qu a voulu, euh, ce qu'il a voulu au fond de lui. C'est à ce moment-là qu'il se, euh, qu se rencontre de ça. Mais euh, malheureusement, encore une fois, tout ne va pas forcément se passer comme prévu. Et euh, on veut dire que, que le bonheur euh, de la fin de film va être d'assez courte durée puisqu'il perdra la vie assez, assez tragiquement des, des mains de Thanos, mais par un sacrifice euh, assez, assez héroïque pour, euh, pour défendre les siens. Mais encore une fois, on n'est jamais, euh, on n'est jamais trop prudent avec Loki. On ne sait jamais à, à quoi s'attendre. Et euh, on sait maintenant, aujourd'hui, que c'est ce loin d'être la fin de ses aventures et que, euh, avec un, un nouveau euh, énormément de malice et, et de supercherie, on n'est pas prêt d'en finir avec avec le personnage de Loki. Voilà qui résume un petit peu, euh, on va dire, les, les apparitions, à, moi, à mon sens, les plus emblématiques de, de Loki, c'est qui, euh, c'est qui, quelque part, ont ont su apporter une évo certaines évolutions aux personnages qui euh, tout du moins ont mis le doigt sur euh, sur des caractéristiques qui euh, qui sont complètement dénaturées le, le matériau d'origine sont aussi extrêmement euh, extrêmement fidèles euh, fidèles à, à ce qu'il était et ce qui ce qu'il sera et qui euh, qui pour certaines amène aussi une, une nouvelle réflexion sur euh, sur le sur le personnage donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir sur sur ces caractéristiques et euh, trois en particulier, et de les aborder euh, d'une façon plus large, par, en faisant le parallèle avec d'une part euh, certains faits sociologiques qui sont des, des questionnements euh, de la société contemporaine, qui sont des questionnements que que l'on se pose que l'on se pose actuellement, qui sont discutés, qui sont le, le sujet de débat, et aussi quelques quelques pièces de l'histoire de l'art que je que je me permets de de mettre en parallèle, du coup, toujours avec ce personnage, hein, un petit peu comme une sorte d'outil analysant pour, euh, pour ces, ces différentes... Euh ces différentes caractéristiques qui, qui peuvent se retrouver donc tant dans ce personnage-là que euh, dans, dans les sujets qui, euh, qui sont au cœur de, de notre quotidien quelque part. Les trois sur, euh, sur lesquels j'aimerais revenir sont dans un premier temps le rapport forcément à la du prix à la, et à la facticité, la façon dont, dont ça se manifeste dans notre, dans notre quotidien et la façon dont la figure de Loki n'est pas si, si éloignée. de, de ces, de ces notions-là et de la façon dont elle a tout à fait sa place dans. Tout, tout simplement dans, dans ce rapport au, au quotidien. J'insisterai un petit peu plus sur le rapport euh, aux réseaux sociaux et notamment à la figure d'Avatar, qui est euh, à mon sens la façon la plus euh, la plus évidente d'aborder ce, ce rapport à la facticité, à, le, à la du prix, mais aussi euh, quelque part à une forme d'alter ego qui va, qui va se développer euh, au fur et à mesure. Ensuite, je vous propose de parler toujours dans cette notion d'alter ego, mais d'une façon un petit peu plus positive de la notion de polymorphisme. Et, et tout le rapport, le rapport à l'identité qu'il peut, qu peut côtoyer. Comme, comme quoi, faire le, faire le rassemblement de, des différentes manifestations de soi et des différentes manifestations de, de Loki entraîne un, un rapport au polymorphisme assez, assez intéressant et qui peut véritablement apporter, apporter quelque chose dans la construction d'une identité que ce soit la nôtre ou celle d'un personnage. Et je terminerai par aborder Loki... Euh, d'une manière assez assez novatrice, assez avant-gardiste, qui a été amenée euh, plutôt récemment vers ces euh, 4-5 dernières années avec le avec les différents comics qui ont qui ont été écrits sur lui et euh, des choses qui, bien qu'elles tiennent leur, leurs origines de la mythologie, ont été pleinement assumées et pleinement travaillées euh, plutôt récemment, qui est que Loki serait euh, en quelque sorte une sorte d'icône queer qui permettrait de, de repenser le genre, la manifestation du genre, euh, au travers du corps et du corps changeant, du corps évolutif, mais aussi du corps sous un aspect beaucoup plus euh, beaucoup plus créatif, et un, un corps qu'on peut se rapproprier, un corps qu'on peut, euh, qu peut décider de, de présenter sous une forme euh, qui convient et indépendamment d'une forme de, de codes sociaux qui, euh, qui nous seraient imposés. Pour reprendre un petit peu l'optique selon laquelle Loki serait une, une figure de rébellion euh, justement par rapport à, à ces codes établis et la façon dont il permet de, de dépasser euh, aussi ces, euh, ces codes là donc on va commencer avec ce, ce rapport à la, à la facticité euh, et à la du prime aussi ce rapport à l'alter ego qu'on euh, qu entretient tous plus ou moins euh, aujourd'hui euh, de, et depuis l'avènement de, du numérique on a été assez euh, assez rapidement au final amené euh, à construire des alter ego sous forme euh, sous forme d'avatar et euh, et donc parmi ces alter ego on a, on a donc la création de, de ces figures un, un petit peu uniquement numériques qui se détachent, qui se détachent de, de notre corps physique et qui vont, qui vont surgir hors de nous et créer quelque part une sorte d'alter-ego numérique. Mais ces alter-ego là, ils sont construits avec, avec des, des, des sortes de, de codes préétablis, des, des manifestes. Il, il est assez aisé de, de les manipuler, d'en faire un petit peu, un petit peu ce qu'on veut et c'est ce en quoi ce rapport à la duprie moi me paraît assez sensé comparé, euh, comparé à Loki j'aimerais euh, notamment revenir sur euh, la théorie du miroir qui est une théorie selon laquelle euh, le jeune enfant qu'on est, euh, qu est euh, assez, assez jeune qui se reconnaît dans le miroir euh, va se reconnaître, va faire une distanciation avec, euh, avec lui-même et que c'est ainsi que, que va se former son identité cette espèce de distanciation de, de, de avec soi, et cette création de soi en tant que, en tant que jeu, va être ce qui va former les, les premiers pas de, de notre identité. Et ce rapport au, au miroir, c'est un petit peu ce qu'on retrouve avec Internet aujourd'hui, qui est un petit peu devenu le second, le second miroir du, du grand enfant qu'on est tous, et ce qui va devenir donc, un petit peu bouleversé aussi notre, notre rapport à, à l'identité. Une chose que, que je, sur laquelle j'aimerais revenir aussi, c'est ce qu'on appelle l'effet Vénus, euh, qui porte du coup son, son nom de, de la déesse, et qui est un une, un fait qui, euh, qui explique que, en gros, quelle que soit la façon et l'angle le, et dans lequel on regardera un miroir, on pourrait s'y reconnaître et on, et on pourrait voir notre reflet. Ce qui, ce qui est faux, mais c'est une, une construction du, du cerveau qui, le, qui fait assez, assez jeune dans cette, dans cette idée de reconnaissance et euh, qui fait, nous fait nous persuader que nous, pouvons, nous arriverons et nous pouvons toujours nous voir au, au travers d'un miroir. Dans, dans l'idée de... De ce, de ce rapport au miroir, j'aimerais euh, évoquer une, une œuvre de Velasquez que, euh, que je vais vous montrer, que je vais mettre en parallèle avec euh, une découverte euh, justement de Loki en Asgard qui met un petit peu en, en scène le, ce, ce même dispositif. L'œuvre que j'aimerais vous montrer, c'est celle-ci. Voilà, qui est l'œuvre du coup. une œuvre assez, euh, assez emblématique de Velasquez et qui, euh, qui, va nous montrer, euh, qui va nous montrer Vénus. C'est une peinture de nu, euh, mais un nu assez, euh, assez énigmatique et, euh, et un nu qui va, qui va nous amener à nous poser des questions, alors que son but est de montrer euh, dans un premier temps le, la beauté d'une femme et, et de sa plastique, Vénus étant le, le symbole de la beauté. Ce, ce tableau va nous, nous faire nous poser pas mal de questions quant quand au reflet qu'on qu trouve dans le miroir, puisqu'il euh, y a plusieurs choses qui porte à confusion, déjà la position de Vénus qui anatomiquement est assez particulière, et difficilement reproductible, qui va créer justement cet effet de facticité, et ce reflet dans le miroir qui, d'une certaine manière, va différer avec ce que l'on peut observer. Effectivement, le, le reflet dans le miroir semble extrêmement différent de, de la personne qu'on observe, et dans une espèce de voyeurisme plus ou moins assumé, on en vient à, on en vient à se demander... Quelle est la personne que je regarde Est-ce que c'est le, le reflet de son visage que je vois ou le corps que j'observe qui est le, le plus fidèle à, bah, à la personne qui, qui se trouve devant moi au final. Et cette œuvre, j'aimerais la mettre en parallèle avec du coup euh, cette, euh, cette image que je vais vous montrer, que j'ai avec moi, ce sera hop, plus pratique. Voilà, qui est du coup la couverture du numéro 3 de Loki à Jean Dasgard, qui est celui-ci, que moi j'ai au dos, au dos de sa version française, qui nous montre, euh, encore une fois, Loki euh, assez sûr de lui, assez, dans une position un petit peu victorieux, et qui va reprendre un petit peu les, les codes qu'on peut retrouver dans la peinture de Velázquez, puisqu'on a le, le personnage représenté dans une position assez, assez nonchalante, dans un décor assez peu identifiable, et avec son son reflet qui lui est en totale opposition avec avec le personnage qu'on peut observer. On a donc le le Loki conçu en tant que héros qui est ici qui lui a plutôt un, un visage assez horrifié et un, le visage déformé par un cri et son son antagoniste qui lui semble avoir pris le le, le pas sur et, et la victoire sur sur son double et qui nous est montré encore une fois sous forme sous forme de reflet je vous propose d'aborder euh, cette notion à l'alter d'une façon un petit peu plus positive quand même euh, maintenant parce que, euh, on l'a évoqué, le, les alter -ego nous permettent de définir un petit peu plus aussi notre, euh, notre identité euh, au travers du coup de cet aspect de polymorphisme dont j'ai euh, parlé tout à l'heure polymorphisme qui, euh, qui d'une certaine manière la façon dont nous nous concilions les différents aspects de notre personnalité et, euh, et comment nous arrivons à, à faire de tous ces alter-ego une seule une seule identité singulière, singulière mais plurielle, certes, mais qui euh, qui, euh, qui fait en somme notre notre propre identité. Dans ce dans ce rapport au polymorphisme aussi et à la figure à la figure de Loki qui lui l'exprime ben, physiquement puisqu'il a il a de différents corps, il a son corps son corps qu'on lui connaît, son corps un petit peu plus vieux, son corps de femme, un corps d'enfant, corps d'adolescent et, et bien d'autres encore. Euh, du coup, ce, ce, ce différent corps s'exprime au travers de sa personne, mais pourtant tous sont Loki, bien qu'ils sont tous différents et qu'ils euh, qu le représentent tous euh, à des aspects différents de sa vie. J'aimerais euh, mettre cette, euh, cette pratique du, du polymorphisme avec une, une pratique sociale qui est celle du cosplay. Je vais vous montrer d'ailleurs du coup quelques, euh, quelques images de, de cosplayers qui, euh, qui eux cosplay, euh, cosplay Loki. Je vais d'abord vous, euh, vous montrer plus, euh, plusieurs images qui euh, qui mettent en scène justement les différents, euh, les différents avatars de Loki pour ensuite basculer du coup, sur euh, sa représentation dans le, euh, dans le domaine du cosplay voilà donc on a ici, euh, on a ici plusieurs, euh, plusieurs représentations de Loki qu'on peut, qu peut retrouver et je vais du coup vous montrer aussi, puisque le personnage de Loki est un personnage assez populaire dans le milieu du cosplay, qui tient d'ailleurs ses, ses origines de, depuis, les, depuis les années 40, mais qui a connu un véritable, un véritable engouement plutôt depuis, depuis les années 90, avec, avec notamment son exposition au Japon. Et qui aujourd'hui est une pratique assez, assez courante et très, très appréciée. Et le personnage de Loki est aussi un personnage qui lui est régulièrement représenté. Et, euh, et qui est très euh, qui est très apprécié notamment justement pour euh, pour le fait qu'il a différents avatars différentes représentations et que de fait même le, le cosplay n'a pas de restriction d'âge ou de sexe et, euh, et il permet du coup de, bah, de représenter Loki avec toute sa com sa complexité et toute, euh, toutes ses différentes facettes comme euh, comme le dieu au, au aux mille visages qu'il est. Bon voilà je, je vous ai fait une petite sélection avec. Euh, avec des, des représentations assez différentes d'autres qui certaines qui sont fidèles qui sont fidèles aux apparitions qu'on qu peut voir dans, dans les films dans les comics et, et d'autres qui sont plus qui sont plus des, des créations et du coup j'aimerais terminer avec avant, avant, avant qu que notre temps soit soit, soit beaucoup trop court j'aimerais vous parler un petit peu de, de la notion de genre qui lié à le qui la façon dont il est devenu une véritable icône queer pour différentes raisons Déjà du fait même de, de sa nature, être un géant des glaces, ça signifie non seulement être polymorphe, mais être aussi une créature hermaphrodite. Donc dès lors, la conception de, de sexe et de genre est amenée à être un petit peu bouleversée. Et au travers de ses apparitions dans, dans les comics, le personnage de, de Loki a connu différents corps. Même même avec avec Agent Asgard, où il décide d'écrire sa propre sa propre histoire, il doit aussi mettre mettre en en, en lumière, le fait qu'il veut s'accepter tel qu'il est, qu'il est un personnage versatile, qu'il est un personnage ambivalent, et qu'il est un personnage euh, notamment qui euh, qui va se jouer euh, de jouer de tous les codes qui, dont il peut disposer, et euh, donc forcément aussi des, des codes de genre. On le voit régulièrement switcher du coup entre entre encore plutôt genre et masculin, plutôt genre et féminin, tout, euh, tout le tout le le rapport aussi à... La violence qu'il a, euh, qu a pu avoir dans son rapport conflictuel à son père aussi pourrait être quelque part euh, une espèce de symbolique un petit peu de, de la lutte LGBTQI+, pour, euh, pour l'acceptation des, des troubles dans le genre et euh, la dissociation justement entre, entre le sexe et le genre, tout, euh, tous les troubles que ça peut apporter, notamment l'incompréhension de, de la part d'un public ou de, euh, ou de la sphère familiale. Et aussi... Euh, de façon beaucoup plus aussi parce que le personnage de Loki est quelque part un petit peu le, la symbolique de l'acceptation de soi, de l'acceptation euh, de l'entièreté, de l'entièreté d'une personne et de ce qu'elle représente, et aussi euh, une quête, une quête de rédemption sur euh, sur un, un petit peu tous les doutes qui ont pu euh, qui ont pu semer en nous, une véritable affirmation de de sa personnalité et de ses valeurs, quel que soit justement ce ce regard que l'autre peut porter sur soi. En ça, c'est euh, c'est du coup une figure qui peut euh, qui peut être tout à fait représentatif de, de cette mouvance-là et qui, je pense, a beaucoup à, à apporter sur les réflexions sur le sur le genre qui, au final, sont euh, sont quelque part, euh, à mon sens, plutôt une sorte de chose qu'il faut se réapproprier et parodier. Le, vraiment, la, la, le voir comme euh, non pas comme un code qui devrait nous impacter, parce que, comme le, le dit très bien Judith Butler, considérer l'association genre sexe comme euh, comme découlante de, euh, de la nature-culture, c'est le meilleur moyen de, de se retrouver avec euh, avec des troubles et une dissociation de sa propre euh, personnalité avec la, la façon dont on peut s'identifier par rapport à ces codes genrés qui sont aujourd'hui totalement totalement obsolètes. Et la figure de Loki est une façon, je trouve, assez intéressante d'aborder justement le dépassement de, de ces codes-là, comme pourrait le faire par exemple aussi euh, une figure drague qui, euh, qui verrait le travestissement comme une appropriation et le dépassement de, de codes sociaux genrés est euh, totalement obsolète je vais prendre du coup le temps pour les, avec les dernières minutes qui me restent pour répondre un petit peu, euh, un petit peu à vos questions que, euh, que vous m'avez posées. Le rapport de, euh, de Loki avec la mort dans un, dans un premier temps, euh, je pense que Loki peut être, euh, peut être lié avec l'aspect de la mort, déjà effectivement parce qu'il euh, a comme fille Ella qui est la déesse de la mort, et aussi parce que de, de façon plus générale, le personnage de... Euh, de Loki entretient un rapport assez assez particulier avec la mort. C'est un dieu qui a causé la mort, qui a causé sa propre mort, mais aussi euh, un dieu qui euh, qui au même titre quelque part que euh, que le banderasse gardien va voir la mort pas comme une finalité, mais comme une une possible renaissance. La mort c'est une fin, mais euh, mais c'est aussi un commencement, le commencement de quelque chose de nouveau. Et on le voit on le voit très bien du coup avec euh, avec ces euh, se différent encore euh, au travers des, euh, des comics. C'est que Loki meurt certes, mais il renaît. Il renaît sous de nouveaux traits ou il renaît avec, euh, avec une véritable évolution dans sa, dans sa perception de lui-même. Donc oui, le, Loki euh, est loin d'être totalement éloigné du, du rapport à la mort. Je, je trouve même qu'il qu en est assez proche. Euh, pour ce qui est du, du coup plutôt de, de son rapport mythologique à la mort et la façon dont il, euh, il pouvait être vu euh, à l'époque par... Euh, par cette culture polythéiste qu'entretenait le peuple scandinave. Je pense pas que ce soit le premier, le premier état auquel euh, et le premier aspect auquel on, on le rattache, dans la mesure où, euh, avant d'être une figure de mort, il est véritablement une figure de chaos. C'est le principal aspect auquel, euh, auquel on le rapprochait, parce que c'est celui qui va vraiment semer le trouble, semer, le, semer la discorde, qui va venir... Euh, un petit peu bouleverser tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est établi. Donc la mort, on va dire, est plutôt un aspect sous-jacent du chaos que, que Loki peut peut représenter ou tu du moins a pu représenter après si la mort n'a pas été le premier aspect auquel il a été il a été il a été lié tout simplement. Aujourd'hui, je pense qu'on peut beaucoup plus le, le rapprocher à, à cet aspect-là. Alors concernant le euh, des conseils bibliographiques sur le sur la bande queer par rapport à Loki, euh, ben je dirais principalement les, euh, les comics, parce que euh, on n'a pas encore et tristement vraiment véritablement d'ouvrage qui fait le parallèle entre, euh, entre Loki et.. Euh, et la mouvance queer, à part celui que j'en fais moi, et éventuellement, euh, étant donné que mon livre est en préparation, je pourrais vous euh, vous conseiller en toute modestie le, le mien quand il quand il sera écrit. Cela dit, dans les comics, on retrouve euh, soit des sous-entendus, soit des choses clairement affirmées euh, concernant la mouvance queer euh, de Loki. Évidemment, si je ne devais citer qu'un ouvrage euh, qui fait le, le parallèle entre Loki et la mouvance queer, ce serait bien sûr celui-ci qui est en deux volumes, ça c'est la version française, elle existe aussi hein, en V, si vous préférez, du coup, Loki euh, Loki agenda Asgard qui va vraiment être le comics, qui va remettre un petit peu en question ses euh, codes ces codes de genre. On voit Loki, euh, au travers de ce comics, même en jouer, euh, en jouer énormément, notamment avec le, le personnage de Verity, qui est sa meilleure amie, et qui, en, en termes de symbolique, euh, Verity, ses pouvoirs, c'est tout simplement qu'on ne peut pas lui mentir, et quand on est le dieu du mensonge, ça crée des, des situations assez complexes. Mais, euh, mais quelque part, c'est aussi le personnage qui va, le, lui, va lui permettre de se dépasser, de devenir le dieu des histoires et de créer, euh, de créer sa propre histoire, de s'affirmer vraiment avec toute la complexité de, de sa personne. Euh, vérité, qui d'ailleurs, euh, ça a été revendiqué plus, plus ou moins assez, assez rapidement après la sortie du livre, qui est d'ailleurs un des rares personnages asexuels qu'on peut voir dans les comics Marvel. Donc même à ce niveau-là... Il y a une représentation que je trouvais assez intéressante du coup de des personnages sexuels qu qui sont assez peu représentés. Sinon, le, euh, toute la saga Young Avengers aussi va traiter de, de questions de genre. On a des personnages euh, clairement clairement gays ou qui du coup euh, vont, vont être les porteurs de valeurs de valeurs queer. Ou du coup Loki Loki apparaît sous sa version sous sa version la plus jeune, sa version enfant du coup euh, du coup de Loki. Et euh, après véritablement pour euh, pour ce qui est de sa mouvance queer, si euh, si vous intéressez un petit peu plus à son euh, son rapport vraiment au travestissement et à sa figure féminine qui est Lady Loki, il y a du coup le le comice que j'ai cité tout à l'heure, Thor Renaissance qui est la première apparition de Loki dans un corps euh, dans un corps féminin et après c'est euh, c'est un alter ego euh, qui va reprendre régulièrement de, de cette période-là jusqu'à jusqu'à plus ou moins siège en, en passant notamment par par le l'événement Dark Rain où il va régulièrement en fait faire faire des apparitions avec avec un corps de de femme bien qu'il soit un petit peu plus stéréotypé, on est on n'est pas dans la mouvance, dans une mouvance queer, mais on est quand même dans un dans un aspect travesti de Loki qui va à la fois travestir sa personnalité et euh, et du coup sa, sa propre personne, et qui peut amener du coup à débat là-dessus sur euh, cette idée du, du travestissement, sur le fait que ce soit sa première véritable renaissance aussi, qu'est-ce que qu'est-ce que ça va apporter euh, à ce personnage-là. Et après, tous les tous les comics, que là, il y a une mini-série qui est sortie sur, euh, sur Loki aussi, qui peut être assez intéressante, bien qu'encore une fois, elle ne traite pas directement de ça, mais qui traite du coup de, de Loki tel qu'il est aujourd'hui, donc avec toute, toute la complexité de, de son personnage et... Euh, et du coup, le regard qu'il porte lui-même sur aujourd'hui, sur le, sur le fait de créer sa propre histoire et, et d'être maître de son propre destin, qui, je pense, peuvent, peuvent aussi former du coup un, un, un petit panel d'histoires assez intéressantes. Voilà. Et pour, pour ce qui est de l'Eda, du coup, bah, véritablement, le, le livre de Snorri qui, qui fait un, un listing assez, assez important de, de la plupart des, des mythes, c'est l'Eda Poétique, de, de Snorri et qui euh, qui en propose une petite analyse après le, le livre de Georges Dumézil aussi dont j'ai parlé est un des, des premiers livres de recherche véritablement savante sur sur Loki qui prend le temps d'analyser le le personnage et qui fait du coup de nombreuses références aussi à l'Éda poétique je pense que le, le jumelage de ces deux de ces deux ouvrages peut peut être assez intéressant pour avoir une une vision assez globale sur sur le personnage de Loki tel qu'il était tel qu'il était dans la mythologie nordique voilà, je pense que si on en a terminé avec les questions, je, je vais moi-même conclure sur cette conférence. Donc, je vous, je vous remercie d'y avoir assisté et je remercie évidemment le, le Festival Nice Fiction d'avoir, d'avoir organisé ces, ces, différentes conférences et d'avoir permis de vous parler, de vous parler aujourd'hui. Donc, je peux vous conseiller une, plein de lectures et de, et de profiter de, de Loki maintenant que vous avez un œil un, un, petit peu plus, un petit peu plus éclairé sur lui, sur les différents enjeux qu'il qui peut porter avec lui.